Coucou YouTube, je viens de faire une game à l'arbalète en résurgence, un petit massacre, elle est magnifique, surtout la fin de game, il faut pas la rater Et j'ai sorti une nouvelle photo sur Instagram, je vous invite à y aller, c'est vrai que je vous suggère jamais à YouTube de venir sur Instagram Venez-y, on est bien, bisous Elles sont chelous mes intros, mais bon, c'est ma marque de fabrique <rires> <rire> le reste, le fond, les le ah, Quel bordel Ok on passe en mode hardcore les gars Corps jusqu'à la moelle, je kiffe la dalle Ok, c'était un joli move ça les gars. Oh Dieu t'a posé la main dessus, mon gars. Il est pas mort? Non, il est pas mort encore, Morningstar. J'ai réussi mon oscope no dans les testicules, mais l'autre s'est réanimé. Ok. Ah merde, mais je suis mort là si je fais ça. Bon, euh... Je savais que j'étais mort si je faisais ça. Класно, со стрелы уебал. Don't go on me, don't go on me. Non, non, non, non, non. Oui, oui, oui, oui, oui, non, oui, non, oui. 400 Nouvelle zone de sécurité a été désignée. Il a dit GG, c'est vraiment trop fort. Il a, il a dit GG, j'admire vraiment le, le move que tu viens de faire. Ah, alors la zone, elle dit qu'on n'est pas en zone et que c'est les mecs qui nous ont tiré dessus qui sont en zone. Ah, je viens de me prendre une balle dans... Ah, je prends une frappe à dispersion maintenant. C'est marrant ça. Cours, HAMSTERIXME cours. <mase> en train de se M'en bon bat les couilles, m'en bon bat les couilles, m'en bon bat les couilles Non problème. Il parle Pourquoi il a activé son micro que -main maintenant